La sous-montagne, au bella la bella la bella la chambre, la Et la chambre, la sous la sous la d'un bel chambre, la chambre, la Avoir de que sur Et ça va aussi pour le Ça y est, part d'avou pour ceux qui ne connaissent pas Auxerre, on va donc partir de ce côté-là on va faire une petite boucle au plus proche du centre-ville et en passant sur les quais en espérant qu'avec la météo il y ait du monde qui nous voie sur les quais sinon on passe euh, sur, les que, sur les cordeliers et rue des glenies où là normalement il y aura du monde pour nous voir et puis on reviendra en faisant une boucle de l'autre côté par 11 novembre euh, je pense que votre nombre aujourd'hui n'est pas euh, sans être en lien avec les annonces très agréables qu'on a pu avoir hier et encore ce matin quant aux évolutions euh, du pass sanitaire qui va donc désormais s'appeler le pass vaccinal, si j'ai bien compris ce qu'on nous a annoncé, et euh, les nouvelles obligations de, de troisième dose qui sont tombées ce matin. On vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. C'est important de continuer à se mobiliser et de montrer que nous sommes mobilisés, quoique tout le monde semble penser euh, que c'est normal. D'ailleurs, les camarades euh, qui étaient avec moi ce matin euh, avec euh, l'antenne la, Action, c'est toutes les pancartes que vous voyez qui sont répandues un peu par terre. On a fait une petite action vers Géant Casino. On était une vingtaine de personnes avec une vingtaine de pancartes, sans gêner la circulation, avec la population qui nous voyait. Et on a eu des retours assez positifs. Moi, je pense qu'on avait euh, trois personnes sur dix qui nous ont fait un peu la gueule. Et les autres, ils nous secouaient les pouces, ils nous faisaient des sourires, ils nous clapçonnaient, Il y en a même qui se sont amusés à passer plusieurs fois devant nous pour nous montrer qu'ils nous soutenaient. Donc même si en manifestation, comme on est entre nous, vous avez l'impression qu'on est seul, je vous invite à rejoindre des antennes plus actives comme l'antenne Action ou d'autres antennes où on va se montrer et vous verrez que finalement on n'est pas si seul, qu'il y a vraiment un soutien de la part de la population même s'ils ne se mobilisent pas pour venir nous rejoindre dans les manifestations. Et l'important finalement c'est que dans la population on soit soutenu. Ce n'est pas si grave si n'est pas aussi nombreux qu'on l'espère dans la rue. Il y a Josette qui aimerait vous dire un petit mot parce que euh, les, les prochaines mobilisations du fait des fêtes de fin d'année seront différentes. Pour le 25, novembre, euh, le 25 décembre, on se retrouvera de 15h à 17h et on restera ici pour un petit moment chaleureux et convivial avec un euh, petit partage de chocolat chaud... Euh, de ce que chacun aura ramené. Et on fera la même chose le 1er janvier, 15h17h, petit moment festif et chaleureux. Et on se retrouve pour manifester à partir du 8 oui, janvier. glaciaire dans la voiture pour les aider, comme ça euh, ce que je leur donne là, ils ne sont pas obligés d'acheter parce qu'il faut quand même qu'ils payent leur loyer, les charges, et ils n'ont ils ont pas le droit au RSA, ils n'ont le droit à rien du tout, ni au chômage, ni au RSA, alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais trahi de leur vie, on leur donne le RSA, et eux, pour les punir, on ne leur donne même pas un centime, et c'est ça qui est honteux, c'est pour ça que ce n'est pas un passe c'est pour ça que ce n'est pas un passe sanitaire, c'est un passe politique, euh, nazitaire même, si on veut parler par là, avec, euh, si on veut faire référence à nos ancêtres, c'est un passe nazitaire. Et ils veulent euh, obligatoirement nous faire euh, obéir à leurs demandes, mais nous, hors de question qu'on leur obéisse. Et j'espère que les vaccinés qui vont refuser la troisième dose vont venir nous rejoindre, parce que maintenant, c'est trois doses par an qui les attend jusqu'à ce qu'ils en meurent, puisqu'il y en a qui en meurent malheureusement. Ils ne supportent plus euh, ces traitements à la loi. Donc, euh, c'est pas notre lien qui veulent. Hein. Ils veulent euh, nous exterminer, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas eux les riches qui travaillent, c'est les, les gens comme nous. Bah, moi, je travaille plus que je suis en frête, mais les gens plus jeunes qui travaillent, c'est la basse classe. Et euh, eux les riches, ils travaillent pas, Alors, je ne sais pas pourquoi ils veulent nous exterminer, on n'a pas compris. C'est être qu'on est très liberté, fouet. Forcée, liberté, fouet. Forcée, liberté, Injection, force et liberté, force Liberté de choisir, liberté de soigner. Liberté de choisir, liberté de soigner. Gérard, gérard, à nos enfants. Gérard, gérard, à nos enfants. Des, on vous en avait parlé, des hommes sandwich. Euh, vous avez vu l'ensemble des panneaux que nous avons présentés euh, sur la zone de, de géants. Euh, donc il y avait une vingtaine de, de panneaux, une vingtaine de participants euh, également. Euh, on était très contents, et ça fait vraiment du bien, on était très contents de voir les gens nous faire un petit pouce discret euh, un grand sourire, complice, euh, un coup de klaxon, euh, paroles également paroles. complice. Hein des paroles aimables, des paroles aimables et, et, en minorité, quelques paroles un peu injurieuses, quelques euh, qu'on était des morts-vivants, des droits d'honneur. Est-ce qu'on a eu aussi les morts-vivants, les droits d'honneur et faites-vous vacciner Larea, ah oui, vous connaissez Larea. Alors euh, celui qui a dit ça a dit ça à une infirmière, donc peut-être, peut-être qu'elle peut qu n'était pas en réa, mais elle connaît le métier, elle sait de quoi il est question quand même. Voilà. Donc on est très content. Je pense qu'on va renouveler euh, cette opération, euh, probablement, peut-être avec un, un, un thème différent. Je sais pas, on verra. Euh, peut-être les enfants ou peut-être le masque, ou, on verra. Ou ce qui est d'actualité, le passe. Euh, Vaccine. Alors, euh, puisqu'on va se revoir que le 8 janvier, on se voit quand même entre les deux, mais pour le 8 janvier, euh, nous avons euh, réfléchi à faire une boîte à idées où chacun euh, de vous euh, pourra soit euh, prendre la parole, comme moi, soit écrire les vœux de l'année à venir, sur un papier, il y aura une boîte à vœux. Vous pourrez écrire soit votre nom, soit euh, votre prénom, pardon, euh, soit votre prénom, soit euh, rester complètement anonyme, et ce sera bon bah, des gens euh, comme euh, ce sera nous qui, qui, qui lirons vos vos vœux. Voilà ce qui est, ce qui est en projet. Il est probable, je dis bien probable, euh, que euh, nous ayons le véhicule de la caravane euh, pour les enfants de près dix, dans quelques jours. Hein. Je pense qu'on va recevoir les, les photos et ça sera assez rapide. Donc, dès qu'on pourra venir euh, euh, soit aux deux, aux deux manifestations qu'il va y avoir, de 15h à 17h, mais qui ne seront que qu'un rassemblement euh, sympathique et, et convivial et fraternel, euh, Peut-être peut que le, le, le camion sera prêt, voilà, <rire> on vous montrera tout, les nounours, euh, l'argumentation, euh, le décor, et, et voilà. Voilà ce que j'avais à dire, est-ce que j'ai oublié quelque chose ce qu'on fait pour Noël et nouvelle pour ceux qui sont seuls, Pour ceux qui sont seuls, oui, euh, donc euh, euh, Noël euh, le 15 le. le, le? Ah oui, de, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Hein, de 15h à 17h, il y aura un rassemblement euh, euh, à l'arquebuse, entre nous. Euh, voilà, si on peut amener le camion, on l'amènera. Euh, et et l'autre date, c'est. Le, le 1er janvier aussi, de 15 à 17h, euh, pour les gens qui veulent se retrouver, pour des gens qui peut-être pourraient être seuls ou s'en sentir mal dans le contexte d'aujourd'hui. Euh, voilà, hein. voilà ce qu'on vous propose. Je crois que tout le monde a entendu ma petite euh, préparation pour tout à l'heure. Alors, au corps de toutes les personnes qui veulent chanter la marseillaise nouvelle version euh, se rassemblent, échauffent leur voix, et on se prépare pour tout à l'heure. A tout de suite. Attention tout le monde, on se fait un peu un cirque pour pouvoir se préparer à notre petite chance. En à... Oh. Oh. Thank yeah. you. Yeah. So yeah Fogo pas nos enfants. tirons. pas à nos enfants. Duran, tiran, pas à nos enfants. Noël, bravo pour votre mobilisation, on était toujours plus de 150, donc euh, ça va faire euh, je ne sais pas combien de samedis qu'on se maintient à ce chiffre-là, alors qu'il y a beaucoup de villes qui sont en train d'arrêter, donc moi je tenais à vous féliciter, je pense que je le fais au nom de toutes les personnes qui sont là pour votre motivation et votre détermination.